Bonjour et bienvenue sur cette deuxième semaine du cours sur le budget participatif. On va, avant de s'attaquer à des exemples de règlements du budget participatif pour savoir comment on construit ces règlements, on va revenir sur l'histoire de Porto Alegre, là où tout a commencé, puisque c'est là-bas qu'on a pu se, se, se, se, se creuser les méninges pour créer de, du néant en fait, des règles du budget participatif. Après nous verrons donc des exemples de démarches telles que ça a été fait à Grenoble-Montreuil et aussi euh, on comparera euh, trois euh, chartes de budget participatif à euh, Lisbonne, à Cascais et à Guimarães. Pour revenir sur la question de, de Porto Alegre, la semaine dernière on a vu qu'il euh, y avait donc une co-construction une co entre la société civile organisée et euh, le nouveau euh, pouvoir exécutif euh, du euh, Parti des travailleurs. Cette question-là est importante parce que, dès le départ, il y a eu des négociations et il y a eu des désaccords aussi sur la manière d'organiser la démarche. J'ai parlé euh, de la manière dont euh, le, les, règles, les représentants de la société civile pensaient devoir être, euh, de manière euh, automatique, membres euh, des instances du budget participatif, alors que le pouvoir exécutif, lui, voulait une euh, participation plus large, bien au-delà, des euh, têtes de réseau qu'on peut connaître. Donc, en fait, sur le euh, très vite, des négociations sont, sont, sont engagées et finalement, c'est le pouvoir exécutif qui a réussi à imposer euh, cette question d'une du, euh, représentation plus large. Euh, il n'empêche que la mécanique, euh, qu'on n'a pas vue la semaine dernière et qui est important de voir maintenant, est euh, à remettre aussi dans le contexte du Brésil Porto Alegre est une ville de 1,3 million habitants, donc c'est un peu comme une ville euh, comme Lyon ou comme, euh, ou comme Marseille, mais à l'intérieur de cette ville-là, il n'y a pas d'arrondissement. Et donc auparavant, en fait, les organisations de la société civile allaient négocier directement avec l'Assemblée législative qui, elle, est responsable pour voter son budget. Et grosso modo, on allait voir son, euh, enfin, le conseiller qui était le plus proche pour euh, pouvoir faire passer ces demandes. Donc il y avait une sorte de rapport clientéliste qui s'était euh, passé euh, et euh, le budget participatif, notamment avec la régionalisation avec les 17 régions euh, et ensuite avec les 5 euh, commissions thématiques, c'est euh, aussi l'idée d'avoir une répartition, une sorte de déconcentration, décentralisation au niveau, euh, au niveau local. Ça va notamment être le cas avec la création de centres administratifs régionaux. Donc, ce qui la région là-bas, c'est vraiment l'échelle du quartier. Alors il y a toujours cette euh, difficulté pour traduire euh, région euh, du Portugal, enfin du, du Brésil, en, en France puisque parfois c'est l'arrondissement et en même temps ce n'est pas une frontière délimitée très précise puisqu'elle peut bouger donc on est plutôt sur l'échelle du quartier mais un peu plus euh, grande que l'échelle du quartier telle qu'on la conçoit en France. Donc en fait, il y a euh, trois grandes échelles dans le budget participatif de Porto Alegre. Il y a une échelle qui est, on va dire, micro-territoriale, dans laquelle on va faire organiser des réunions avec euh, les associations euh, de résidents d'une un, rue très précise, enfin, d'une un, résidence très précise. On a l'échelle euh, du quartier, dans ce cas-là, qui est, fait partie des 17 quartiers, tel qu'on va le, le nommer jusqu'à la fin de, de ce cours, euh, et dans lesquels on a des réunions, euh, on a le forum régional euh, des délégués, tel qu'on l'a vu la semaine passée, et l'assemblée plénière, qui décide euh, de un certain nombre de choses avant le forum des délégués. Et puis on a, au niveau de la ville, on a du coup le conseil du budget participatif et les commissions thématiques qui sont là pour penser la ville au niveau, euh, vraiment, à l'échelle totale de la ville. Alors ce matin, on va du coup un, un peu plus approfondir cette question des euh, euh, échelles hein, et en commençant par l'échelle euh, micro-territoriale. Donc en fait, c'est une échelle dans laquelle on a euh, des réunions avec euh, toutes ces formes d'associations qui visent à préparer des demandes de chaque communauté, communauté au sens vraiment anglo-saxon. Euh, on est vraiment là sur euh, faire remonter le problème de telle rue, qu'il y a des problèmes de, de, de les égouts sont pas euh, top top. On a des problèmes de régularisation de certains quartiers informels qui ont été construits en dessous, enfin en, en, sans avoir les autorisations administratives et du coup qui ne sont pas vraiment reconnus par la ville. On a euh, le fait d'avoir des parents qui vont se réunir et se dire ah, tiens ça serait quand même beaucoup mieux d'avoir euh, une école près de chez nous plutôt que de faire. Euh, 40 minutes en, en bus pour nos enfants. Donc il y a toutes ces questions-là de, de petites réunions qui sont des groupes in, inorganisés, enfin organisés, et que du coup, les organisateurs de la ville qui sont là pour, on va dire, stimuler le débat, continuent de contribuent de, de, de, à faire monter, notamment pour les demandes. Donc ces réunions préparatoires ont lieu en fait entre avril et et juin. A partir de juin, arrivent les forums, avec, arrivent, pardon, les assemblées plénières, dans lesquelles euh, les euh, décisions importantes vont être prises. Trois types de décisions, mais avant ces trois décisions, en fait, euh, on aura euh, une discussion avec le maire, en présence du maire, sur les travaux qui ont été réalisés en retard. Donc c'est très courant pour les travaux, donc l'objectif c'est de pouvoir justifier euh, et expliquer à la population pourquoi telle école n'a pas été encore livrée Pourquoi il euh, euh, y a eu tel ou tel problème Donc on est vraiment dans un rôle à la fois de contrôle par la population qui peut vraiment être très critique sur les retards mais aussi dans un rôle de pédagogie pour expliquer ce qui s'est passé et évidemment informer sur les nouveaux délais. Ça c'est la première partie de l'Assemblée plénière. Dans la deuxième partie, on discute euh, des différentes priorités. On a à chaque fois des, des porte-parole qui vont prendre la parole. Pour expliquer leurs besoins et euh, c'est un mouvement assez fort, assez intense et on va prendre trois décisions. D'une part, on va décider des délégués qui vont composer donc le forum des délégués tel qu'on l'a vu la semaine passée. Alors pour être délégué, en fait, il faut avoir un groupe de 10 personnes derrière soi. Donc si vous êtes dans une association qui a par exemple 30 membres et que vous venez avec 30 personnes qui s'enregistrent comme lors de la réunion au nom de l'association et que vous êtes 30, vous aurez droit à trois délégués. Et donc du coup on permet, ça permet d'avoir une sorte de représentation de manière équilibrée en fonction des différents poids, des différentes, notamment composantes pour les associations de résidents, puisque si vous avez une petite résidence, ce sera plus important, enfin vous aurez un poids plus important si votre résidence est plus grande, avec plus de population. Donc on décide des délégués, on décide aussi euh, de voter pour euh, chaque région pour quatre conseillers euh, euh, du budget participatif qui vont donc aller au niveau euh, de la ville, représenter la région. Dans, cette, euh, dans ces conseillers, on a donc deux titulaires et euh, deux euh, euh, suppléants, euh, et donc c'est important, donc là il y a une méthode de vote où on essaye d'équilibrer, mais euh, c'est euh, intéressant de, de, de voir comment ça se passe. Dans un troisième temps, on va ensuite voter sur les thématiques. Donc on donne euh, aux personnes un certain nombre de, de, de thématiques. Alors je vais vous montrer dans le règlement euh, un certain nombre de choses. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir là. Mais grosso modo, on a un certain nombre de euh, thématiques dans lesquelles en fait sur chaque, euh, chaque assemblée va pouvoir donner une note. Euh, une note qui sera ensuite comptée. Euh, dans la manière de calculer euh, la priorité des projets, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc on, on vote sur un certain nombre de thématiques, hein, donc je les lis, on peut avoir la question d'habitation, la question de l'éducation, la question euh, de la voirie, la question de l'assainissement basique, l'assistance sociale, euh, l'assainissement de l'eau, donc j'imagine que ça c'est pas trop euh, euh, des choses qu'on retrouvera en France, puisque c'est quelque chose qu qui sont euh, faites depuis euh, longtemps. Euh, la question de la santé, la question de l'immunisation publique, la question de la circulation et des transports, la culture, le sport, les loisirs, euh, le développement économique, euh, la question du tourisme, de la jeunesse, voilà un certain nombre euh, de questions qui vont aussi sur les questions de mobilité urbaine et le droit des animaux. Euh, donc, c'est ces critères-là qui ensuite euh, vont permettre d'avoir une discussion euh, lors du forum des délégués qui aura lieu donc du coup. Euh, donc on avait l'assemblée qui était autour du mois de juin-juillet, et après ça, euh, entre juillet jusqu'à septembre en fait, le forum des délégués se réunit pour euh, discuter euh, de cette hiérarchisation euh, des, euh, des demandes, dans lequel, en fait on va compter euh, quatre types de, de critères. On va compter la question du critère des, du, de la, des thématiques, euh, tel que ça a été voté lors de l'assemblée plénière, on va aussi compter euh, des choses importantes comme le poids en population de la région, de, du quartier touché. Euh, puisque En fait, plus le quartier euh, sera euh, peuplé, plus son poids euh, augmentera dans euh, les décisions. On, aura, donc on a un certain nombre de critères euh, donc, euh, qui va entre 1 et 4 à chaque fois pour euh, chaque euh, type de critère. Vous aurez la description euh, dans le cours. Il y a un article sur le, le site qui euh, explique assez bien ça. On a la question euh, de la, du défaut euh, d'infrastructure au niveau de la de la commune. Enfin au niveau, de la, pardon, au niveau du quartier. Donc chaque quartier, il y a un, un taux euh, de, de, de, de, de déficience, enfin, de, de manque, qui est calculé pour voir quels sont les quartiers qui seraient prioritaires par rapport à d'autres. Ensuite, on a donc le poids affecté par la thématique dans euh, l'Assemblée le, le, régionale. Et puis après, on a le vote entre euh, les différents délégués qui vont du coup pouvoir euh, s'expliquer et voter euh, sur euh, certaines choses. Mais donc ce poids, ce, ce vote des délégués sera du coup pondéré avec chacun des trois critères que je viens de mentionner, donc population, carence et euh, et euh, la question de la priorité affectée lors de l'assemblée régionale. Enfin, la rassemblée euh, du quartier, pardon. Euh, et du coup, euh, on a vraiment un système assez euh, précis qui permet de discuter et de faire avancer certaines demandes avec une méthode bien rodée qui permet de favoriser normalement euh, les populations les plus nécessiteuses. Donc, ça, c'était le, le premier point. Ensuite, euh, donc on a vu l'échelle euh, micro-territoriale, l'échelle du quartier avec le forum des délégués et son assemblée plénière qui est avant ça. Le forum des délégués va aussi suivre après le mois de septembre euh, lorsqu'ils ont envoyé leur budget. En fait ils vont du coup suivre euh, l'exécution, la réalisation des demandes, c'est ce qu'ils vont faire durant le reste du temps avec la construction de euh, commissions euh, des travaux qui vont suivre chaque projet mais ça on aura l'occasion d'y revenir euh, puisque euh, ça fait partie des choses que j'ai pu filmer et qu'on reviendra dans une partie ultérieure du cours. Ensuite on a l'échelle régionale, euh, l'échelle de la ville, dans laquelle on a en fait euh, d'autres choses, le conseil euh, du budget participatif, qui va du coup euh, euh, agréger les différentes demandes de budget euh, des différentes régions et des différentes euh, thématiques, et qui va aussi construire ce petit euh, livre, Donc là c'est sur l'édition de l'année passée, enfin de, oui, de l'année passée, 2015-2016, euh, et chaque année en fait c'est le conseil du budget participatif donc avec des gens élus au sein des assemblées de quartier pour euh, euh, discuter des règles et par exemple la question des pondérations c'est euh, entre les différents poids des différents critères c'est quelque chose qui est discuté chaque année alors il y a des choses qui ont vraiment évolué c'est pas la peine de revenir sur les détails là dessus mais chaque année il y a des petites modifications soit sur le poids des, des critères euh, puisque par exemple sur la question euh, de la population totale du quartier, tel que c'est pris en compte, ça a une pondération, euh, euh, ça, ça compte avec le, deux fois plus important que le, que, que le reste. Par contre, la, la, la question de la carence, ça a deux fois plus de poids que la question de la population. Donc il y a toute une série de pondérations qui est important de, de, de, de, de prendre en compte dans le cadre des, des calculs pour permettre, avec une certaine objectivité, de favoriser ou de défavoriser certains quartiers et là il y a vraiment des critères éminemment politiques qui sont donc discutés au sein de cette assemblée, euh, de ce, au sein de ce conseil du budget participatif. Au sein du budget participatif on trouve aussi une représentation des syndicats, euh, puisque donc du coup euh, comme on l'a vu la semaine dernière il y a 92 membres, en fait on trouve à la fois euh, les syndicats, on trouve aussi euh, des représentants de l'union euh, des associations de résidents de Porto Alegre, l'UAMPA dont on a parlé la semaine passée. On trouve aussi euh, sans qu'ils aient le droit de vote euh, des représentants de la ville euh, et euh, on a donc du coup euh, un certain nombre de, de, de, de discussions sur euh, qu'est-ce qui est bien pour la ville euh, et euh, avec une certaine euh, méfiance quand même euh, sur ce point. Euh, beaucoup ont dit qu'on avait euh, discuté de l'ensemble des, des du budget au sein du conseil euh, du budget participatif. Ça a dû dépendre des années. Euh, principalement on discute quand même des investissements. La question de la répartition sur la masse salariale est une question éminemment complexe euh, et, euh, et qui euh, euh, demande à être vérifiée en pratique, puisque en pratique, enfin en théorie, il y a aussi au sein de, cette conseil, de ce conseil une discussion pour euh, discuter de l'entrée de nouveaux fonctionnaires. Euh, mais là-dessus, ça demande vraiment à, vérifier, à être vérifié sur la manière dont ça marche concrètement. Euh, donc voilà, on a donc euh, cette mécanique euh, avec aussi donc, euh, au sein des, des forums thématiques euh, la possibilité de faire des demandes euh, qui vont être donc du coup euh, agrégées et aussi avec le conseil du budget participatif. Donc voilà cette architecture qui est assez compliquée qui reproduit donc, en certaine manière, la question de la démocratie représentative, puisqu'elle pallie en fait le fait qu'on ait une petite assemblée euh, législative qui ne peut pas faire beaucoup hein, de travail, euh, enfin de, un travail très précis sur le terrain, et donc du coup, sur laquelle la société civile construit euh, et prépare les budgets qui seront ensuite validés avec euh, le euh, pouvoir exécutif qui va faire passer ce budget-là au sein de l'Assemblée législative et le pouvoir d'amendement est assez minime au Brésil euh, de l'Assemblée euh, législative et du coup qui va permettre de faire passer ces demandes-là. Ensuite, on verra donc dans une deuxième partie la question de la réalisation, euh, la construction du budget participatif à Montreuil et à euh, Grenoble dans lequel on va suivre deux réunions et je vais vous expliquer comment ça marche.